Et action Regarde, t'as une petite bite. Quoi Regarde, t'as une petite bite. Sur le bras. Hein ah, Je croyais que tu parlais. Euh... <rire> non, parce mais... qu'il fait froid en fait, tu vois. <rire> une... T'as rendu ce fait ah, Ouais, non. Oui. Oh là là Ah, bah heureusement que j'ai fait le con. <rire> ah, je crois que c'est une en C'est pas toi qui est en oh, oh, oh Action. <rire> non, mais oh, regarde. Quoi regarde, t'as une petite bite. Non pas là, tout le monde le sait, mais là regarde là. C'est une petite bite, d'accord <rire> bah, Je rajoute des petits trucs C'est vrai qu'on va faire juste <rire> ce <rire> qu'il fait. Mais ça, il a jamais vu le scénario. Ouais bon ah ça, ça parle de Une petite Action Quoi ouais, t'as jamais vu une Non. <rire> ça <fait> ça. <rire> ah, super. Ah d'accord. Super Là ça ouais, c'est Ouais ça pète. Ça la. Ouais. Exactement. Ah oui, c'est bon, Je fais casser quoi. Ma tablette qui travaille, je peux plus regarder des films mais j'ai en taille au boulot. Heureusement, c'est parce que c'est en taille. Tiens, me vert. Alors, Hein Ouah, il a plus de taille que moi. c'est est Comment on la Non non non non non t'as pas fait ça il sort faux raccord Hein Non mais si c'est bien Mais non mais maintenant c'est sûr Il aurait dû faire ça il aurait dû faire dès le début ça voyage beaucoup Ce type voyage beaucoup Ce mec il enquête sur un, un, tueur, un tueur en série ça Ce mec voyage beaucoup Donc ça fait pas je ce que je je sais pas, ça va l'air quoi ça j'ai oublié c'est quoi c'est quoi c'est bon c'est les c'est bon c'est c'est pas sur le... Elle Eh ouais, mon gars Coupé Torton une fois Fais attention, attends. Bien sûr que Non, non, non. Bonjour Je sais quoi. Ah c'est ok. Ok. une bien c'est ok. Une c'est ok. Chaque jour, des centaines de milliers de jeunes tombent dans l'alcool. un jour, je me suis battu deux heures pour un, pour, pour un poisson. Ah, j'ai bien j'ai bookie. Il il m'a il m'a dit, il Ah non! Attention! Pouh! Ah non! Elle est sympa, je... Elle était géniale, elle était super! Je pas fait mal! C'est bon! Par ouais, contre, t'as vu ce que collais aux fesses? <rire> <rire> Je sais pas si le manet est très bon fouillé se prend de la carte. Non. C'est bon? Y'a, y'a, y'a, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Hormis la canne dans la gueule. Ah, excuse C'est hein. a... oh, les mains, c'est plutôt. Euh... Non, calme-toi, calme-toi. Calme calme calme les mains, bonne c'est la réunion On est ma On est ma c'est mes chansons de merde hein <rire> T'inquiète pas, c'est juste pour parler C'est okay. une fois que t'es arrêté en haut que tu comptes 1, 2, <rire> bim Ok Oh, je dois compter <rire> <rire> Non, là tu visse ah, bah, moi, finalement, je pas là, bah, là. Oh je suis désolé. Là, là, moi. Là, moi, là, moi, là, là. Ah, Valérie bah, oui, là, il a, il a visé là. Ah oui. Ah, Excuse-moi, bah, bah, excuse autant, oh, en fait, ah. autant pour moi. Autant pour moi. En fait, depuis avant, il disait pas et après je lui dis... Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Autant pour moi. Excuse-moi là. Vas-y, remets du dos. Soit. Remets du dos. Je rappelle à ce jeu Mets du dos. vas Dans le casque, dans le pantalon. Non, non. Juste là. Encore, encore, encore, encore, encore, encore. Voilà, voilà. C'est bon.